Tout le c'est Winman, content de vous voir, vidéo SQDC aujourd'hui. Et oui, nouvelle marque, Indy, connaissez-vous Indy? Le fournisseur c'est Organigram. On n'a pas souvent entendu parler de ça, Organigram. Euh, pourtant, ils sont très présents à la SQDC. Et leur marque, euh, leur grosse marque c'est Edison. On a vu souvent euh, Edison à Winman. On se rappelle sûrement là, du Rio Bravo. On se rappelle peut-être du Eldorado. Et on n'a pas fait le Slurricane, Limelight, Grapefruit, GG4. On parle ici de Edison, on ne parle pas ici de souvenirs. mais vraiment là, le Grapefruit, GG4, c'est vraiment la même chose. C'est vraiment une grosse compétition avec Souvenir fait par Emerald Health Thérapeutique. Organigramme dont, euh, qui produisent Edison produisent aussi Trailblazer. On connaît Trailblazer à Winman. Ce sont des marques euh, qui ont. Euh, C'est la marque Trailblazer qui ont des variétés mélangées. C'est jamais la même variété à l'intérieur du Trailblazer. C'est euh, 19,80 Trailblazer. Ça coûte pas cher, mais on ne sait pas qu'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est toujours un sac à surprise. 19,80$ en bas de 20$. dollars. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on fume. Toujours une surprise. Il y en a quand euh, du pot, c'est du pot. Du weed, c'est du weed. C'est du cannabis parfait pour ces gens-là. Ce sont des personnes qui veulent seulement le buzz. Quel type de buzz? On sent calice. Buzz sativa, buzz indica. Ces gens-là sent calice. Ils contre fiche Souvent, ces gens fument leur cannabis avec du tabac. Ils savent, mais c'est le tabac. Ils sont gelés sur le tabac. Donc, euh, merci. Ça, c'est un autre sujet. Donc, Trailblazer, euh, pas vraiment là, le favori à Winman. On sait que Winman n'aime pas les produits euh, dont la variété est variété mélangée. On aime savoir ce qu'on fume chez Winman. Donc, après Edison, qui ont euh, cette variété, euh, ils ont aussi un produit organi organique. Avec euh, Anchor A N K R. On avait essayé ça à Winman. Mais on avait eu un cadeau d'un abonné avec le produit Sirène. On se rappelle de sirène, un produit terreux, euh, un contenant beige euh, qu'on n'a pas entendu parler là. Euh, ça l'a ça passé euh, pas sous le radar, mais on l'a essayé à Winman. On l'a essayé à Winman, mais ça se démarque pas. Est-ce que c'est organique, c'est pas CBD, seulement organique. Euh, 35,30$. Euh... Organigramme avec leurs produits euh, Sirène, là, la marque Anchor, pas trop convaincu de ce produit-là, là, euh, Sirène. Edison, pas convaincu. Trailblazer, pas convaincu. Et aujourd'hui, ils ont un produit de la marque Indy. Et j'ai nommé le Skyway Cush. Clairement mon préféré de tous les produits organigrammes. À l'intérieur euh, du Skyway Cush, c'est du Skywalker Cush. On connaît le Skywalker Cush à Winman. On a déjà essayé le Skywalker Cush avec avec, avec, avec euh, le Raider Cush de Rift que je n'avais pas. Pas aimé, du tout, du tout, euh, Riff, euh, Riff c'est terminé aussi pour Winman, c'est vraiment malheureux, euh, toujours, toujours à la limite, euh, puis là on regarde le prix, 29-30$, c'est, c'est, non, non, non, c'est, je sais pas pourquoi, ils veulent Riff, mais, il manque toujours de quoi, puis avec tout ce qui se passe à SQDC, je parle de, de la compétition. Je parle de la compétition, on parle de, des produits pure laine, on parle de marque ici Indie, on parle ici de OMI avec le couche cookie, on parle ici là, de tous les produits Tribal, Mint et compagnie. Écoutez, c'est plus pareil à SQDC. on n'est plus en 2018. Parlant de 2018, euh, Organigram est à la bourse. On peut acheter des actions de cette compagnie et être le propriétaire. C'est sûr que vous ne pouvez pas avoir droit de parole, vous ne pourrez pas choisir la prochaine variété que Organigramme vont produire, mais quand même, quand même, toujours intéressant d'être actionnaire, propriétaire d'une compagnie qu'on aime. Est-ce que vous aimez Organigram Là, ça, c'est un autre sujet. Je vous suggère toujours d'investir dans des compagnies que vous connaissez et que vous aimez. Euh, si vous investissez dans une compagnie de drones que vous ne connaissez pas ou dans une compagnie de produits éoliens que vous ne connaissez pas, euh, toujours un peu moins à l'aise avec ce genre d'investissement. Organigramme en 2000, on parlait ici 2018, on va aller en 2019. J'espère pour vous que vous n'avez pas acheté des actions d'organigramme le 7 mai 2019, le 7 mai 2019, les actions n'étaient pas à 8$, mais bien à 7,98$. Mais pourquoi? Pourquoi, Weedman, ne pas les avoir achetées à ce moment-là? Euh, moi, si j'achète ça, c'est pour ma retraite. Mais si vous voulez acheter des produits, on parle ici d'actions à la bourse, pour votre retraite, peut-être les acheter à un meilleur moment. Euh, à place de les avoir achetés le 7 mai 2019 à 8 non pardon, 7,98 ça aurait été beaucoup plus plaisant, agréable, le fun, d'acheter des actions un an et demi plus tard. On parle ici du 28 septembre 2020. Où étiez-vous le 28 septembre 2020? L'action d'organigramme, la même chose, qui était à 7,98, est à 1 dollar et 1 sou. 8 fois moins cher. Ouais, mais aujourd'hui, combien que coûte l'action d'organigramme? 3,27 Non, je ne suis pas actionnaire d'organigramme. Vous savez très bien dans quelle compagnie j'investis mon argent. Je ne suis pas un... Un investisseur euh, qui a, euh, je ne suis pas un conseiller financier, faites vos propres devoirs, je ne donne aucun conseil financier. Je suis seulement un YouTuber qui parle de cannabis. Donc, euh, lui est flambette et je l'aime beaucoup. Je l'aime, euh, on va regarder la description. Caryophyllène. Caryophyllène comme terpène dominante, on parle ici de caryophyllène. Limonène, myrcène. OK? Limonène, myrcène, myrcène, limonène. C'est un duo de terpènes euh, qui, qui, qui tourne autour du couche. Euh, C'est un genre de.. Platinum. Ça, platinum Cake? Platinum cake de purlaine, Mélangé avec couche Cookie. Mélangé avec. Euh, ça fait longtemps que j'en ai pas fumé là, du high Hawaiian du Hawaii Break the Riff, Hawaii euh, Break the Riff, Omi, oh, Kush Cookie, euh, Pureland, Cannabis avec le Platinum Cake, Indie, le skyway White Kush, c'est tous des produits que j'achète beaucoup. Euh, c'est vraiment là, euh, c'est quatre 5 produits. Pas la Hawaii Break là, c'est terminé. Mais plutôt là, euh, vous le voyez, vous le voyez. Euh, J'ai voulu vous faire la vidéo avant. Mais j'aime ça, j'aime ça, euh, j'aime ça. Mais par contre, ce que j'aime pas, je le sais. À un moment donné, euh, ils ont tous des boosts. Euh, je sais. Je fais, je fais pousser aussi. C est, c est... Un jour, j'espère, euh, être capable d'en acheter un peu moins. Euh... C'est de l'argent, c'est de l'argent. La senteur comme ça n'est pas super. Elle n'est pas superbe. Euh, c'est tutéreux. Épicé, terreux, diesel, il euh, n'y a pas de diesel là-dedans. Il n'y a pas de diesel là-dedans là, du tout, du tout. Euh, j'en fume beaucoup, beaucoup. Euh, épicé, je te dirais terreux. Terreux avec un, un petit goût là, de couche, un petit goût là, de, de... une parcelle de Platinum Cake. Euh, C'est sûr que le Platinum Cake là, il est meilleur au goût, mais j'aime le buzz de celui-là. Euh, vous me dites pourquoi j'en ai autant? Ben, il hein, n'y avait pas toujours du Gelato Mint à la SQDC. Donc, il euh, fallait que je fasse d'autres choix. Et puis, il y a aussi la disponibilité des produits euh, quand il n'y a pas de couche cookie. Il faut faire d'autres choix, vous savez. Donc, euh, présentement, là, on est le 9 juin. Le SkyWay Couch euh, fait partie de mon top 10. Euh, des petites cocottes, des petites cocottes. Euh, J'aime le buzz. On peut avoir un taux de quand même assez élevé entre 20 et 23. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise là, pour ceux qui exigent un taux de THC en haut de 20. Mais avec le Sky White Couch de Indy, vraiment, je répète, c'est mon produit préféré de tous les produits Organigram. 24 donc vraiment agréable, pas agréable, mais raisonnable comme prix. Donc, en 20 et 23, j'ai eu 21.9. Donc, c'est super. Je viens de l'ouvrir devant vous avec le boost. On sait que ça garde l'humidité. Oh, euh, ça va se tomber, mon chum. L'humidité est bonne. Euh, est bonne. Des fois c'est trop humide. Euh, pourtant le bout c'est encore euh, de qualité. C'est pas trop euh, solide. Euh, petite cocotte, là, genre San Rafael. Euh, vous savez, San Rafael vont sortir trois nouveaux produits. Tous ceux qui regardent ma story sur Instagram sont au courant des trois variétés qui s'en viennent de San Rafael. Je suis un peu surpris euh, du visuel, euh, surpris négativement, c'est pas super beau, euh, l'arôme n'est pas super bonne. mais je, je, je me surprends moi-même en en, en, en racheté. Euh, le buzz est bon, c'est agréable, un buzz relax, Indica, c'est vraiment le cas, très drôle. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on pourrait parler? Euh, on avait dit cariophyllène, limonène, myrcène. Et ensuite, on finit avec le humulène. Oh, attention, la cinquième terpène. Peut-être c'est ça qui change tout. Non, vous savez très bien que j'aime limonène, myrcène, myrcène, limonène. C'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Cinquième terpène qu'on n'a jamais vu à la SQDC. Santalène. Santa, Santa Claus. Santa Lène. Santa très facile à retenir. Santalène. Peut-être terreux avec un petit goût de cariophilène. Euh, je vais prendre une petite cocotte. On va faire un zoom et puis aller voir ça sur mon Instagram. Le lien est en bas. Winman, chasseur de phénotypes. Mettez un pouce, écrivez un commentaire. Je vous suggère vraiment, vraiment, vraiment d'aller voir ma story. Car vous pouvez voter pour la prochaine vidéo. Euh, la prochaine vidéo SQDC. Donc, je vous donne toujours deux choix. Vous avez juste à cliquer sur euh, le choix qui vous intéresse. Donc, je vais enlever ça de ma petite tablette parce que je vais faire un dégât. Et on n'arrête pas la vidéo. Plusieurs, plusieurs abonnés exigent de vous euh, qu'on n'arrête pas la vidéo. Euh, donc, il y a plus de personnes là, qui ne veulent pas qu'on arrête la vidéo que de personnes qui veulent que je fasse un zoom. Donc, vraiment, écrivez dans le commentaire, est-ce que vous aimez plus euh, que je fasse une petite pause et puis que je vous montre le cannabis en vidéo. Ou vous aimez mieux qu'on n'arrête pas et qu'on roule le joint ensemble et que j'essaye de parler sans arrêt en trouvant de nouvelles idées dans ma tête. Parce qu'avec Winman, c'est non-stop. Alright. J'en ai fumé beaucoup. J'en ai fumé beaucoup, ok, Puis je, je... là même, tu vas dire, je un fucké, tu sais, je un fucké. Peut-être un petit goût de diesel, peut-être un petit goût de diesel. Et grainez-le, ça sent plus, ça sent plus. Euh, je l'aime, je l'aime. Euh, le goût de diesel est en train de passer par dessus, là, épicé. Écoute, je l'aime, je l'aime, tu vois comment j'en ai acheté. Euh... Tribal, c'est mon meilleur. Tribal Gelato c'est mon number one, mon number one. Mais je te dirais que celui-là, je pourrais te dire, la, la quantité que j'achète, 6-7, depuis deux mois, peut-être, trois mois, euh, peut-être dans mon top 5. Facteur prix, c'est top 5, top 5 de mes achats. Ce serait peut-être plus comme ça qu'il faudrait que je, je m'exprime. On sait qu'au mois de mai, c'est le marathon, euh, excusez-moi, au mois de juin présentement, c'est le marathon euh, Winman. 30 vidéos à 30 jours. Donc, euh, s'il vous plaît, écoutez toutes mes vidéos, donnez des pouces, écrivez des commentaires. Ça m'aide pour l'algorithme. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à Winman, activez la cloche, comme ça vous allez avoir euh, une petite alarme quand je vais sortir une vidéo. Donc, le joint est roulé. La chose la plus difficile à mettre maintenant, le cot. Comment vous appelez ça, vous ben, J'ai besoin de lunettes. J'ai besoin de lunettes. J'ai des lunettes. Mais ben, je vais pas te montrer. Je right! Alright. 21.9 de THC. On est passé une mauvaise aujourd'hui. Vous savez que j'ai deux gloukis avec un pinkouche. J'ai fait du low stress training. J'en ai cassé un, man. Oh, man. Je pense qu'il va pas survivre. Je te le dis, je pense qu'il va pas survivre, man. C'est triste. C'est triste. J'ai cassé un glouki, J'ai tué un glouki, man. Santé. C'est vraiment le terreux Myrcène-Limonène qui ressort. Un soupçon de diesel, mais le diesel est là. Le diesel est là. Euh, là, je sais que j'en ai six, mais... Euh, ça faisait euh, peut-être euh, trois semaines, un mois que je avais pas acheté. C'est vraiment euh, un mois là, que j'en ai, ai acheté pas mal. On est rendu l'été, hein? Pas obligé, euh, obligé d'attendre le 21 juin, mon homme. Non, ça faire chaud, là. Mes wet panties s'en viennent très bien j'espère que vous regardez toutes mes vidéos hein? euh, vidéo avec ma spider farmer sf 1000 et j'ai aussi une autre grow avec la vipar spectra xs 1000 on va bientôt avoir un autre unboxing plus vite que je le voulais. Plus vite. Euh, plus, vite que, plus vite que le calendrier le veut. Hein? <coughs> ça roule, ça roule à Winman. Donc écoute. Vraiment euh, un petit goût de diesel à la fin. Euh, terreux. Avec un, le, le goût, le, le petit goût de couche, là, du, du, du platinum cake, du, du couche cookie. C'est pas comme le couche cookie. C'est pas comme le couche cookie, mais quand même, euh, un, peu de, de, un peu de platinum cake, un peu moins bon, avec un peu de. Ah, meilleur que la Wired Break. Puis je, je, le diesel, on dirait que, en, en le lisant, c'est rare que, que je le sentais. Je le fumais, tu sais, je le grainais je le fumais. Peut-être que des fois, je, je le sens pas assez. Mais le boss est bon, moi je l'aime. Non seulement c'est mon préféré de mais c'est le seul que j'aime d'eux. C'est le seul. Puis en plus, les produits Edison, il euh, y en a à 24, à 29,90. Euh, c'est la marque Edison un peu leur haut de gamme. Puis, j'aime pas leurs arômes, j'aime pas les phénotypes. C'est sûr que j'ai n'ai pas essayé le Grapefruit GG4. Là, je suis un peu surpris. Je ne sais pas si vous penseriez que je devrais l'essayer, le Edison Grapefruit GG4. Hein, C'est comme le produit souvenir, l'enveloppe bleue du GG4 Pamplemousse. Vous comprenez? Puis, un autre qui m'intéresse peut-être de Edison, croyez-le, croyez-le pas. On n'a pas entendu parler vraiment, mais le Ice Cream Cake ICC. Donc, j'aime beaucoup le ice cream cake avec euh, cette art craft collective. Je sais que Edison, c'est pas la même chose, mais quand même, on pourrait peut-être être surpris qu'il y ait un phénotype euh, extraordinaire. 29,90$, 30$ pour un ice cream cake. Je me demande si Indy vont sortir d'autres variétés. Indy, c'est vraiment le contenant blanc ici. Indy, Skyway Kush. Euh, je vais leur donner une chance s'ils sortent un autre produit. Vraiment hâte de voir la suite des choses avec euh, cette marque de commerce. Donc, euh, écrivez-moi dans les commentaires euh, ce que vous aimeriez que j'essaye les produits Edison, le Ice Cream Cake et le GG4 Pamplemousse. Ou vous les avez déjà essayés, ça vaut pas la peine, euh, ça va être terminé pour moi, Edison. Et cette vidéo se termine ainsi. Mais pour le buzz, euh, je dis la vérité, j'ai un petit peu joué avant. Euh, le buzz, c'est le prix fait en sorte que, tu sais, c'est 24 Peut-être que le buzz est un petit peu standard. Euh, T'es gelé pas mal général. Comme je te dis, j'étais un petit peu gelé d'avance. Euh, J'aime le goût. J'aime le goût. Il est relaxant. Très relaxant. Euh, très relaxant. Très bien. Sans être trop écrasant. Relaxant sans être trop écrasant. Mais avec le goût, avec le goût, la ronde le buzz, si t'aimes le goût, le buzz, tu vas l'aimer pareil hein, en général pour moi. Alright, je te laisse là-dessus. Skyway couche produit à 24$. Si t'aimes les produits, Myrcène-Limonène, Limonène, Myrcène, je te suggère. Ciao!